La terminette de la journée. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais réveille tout le monde? Je répète. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais réveille tout le monde? <rire> ah, ton petit frère! <rire> Très drôle, mais c'est pas ça. <rire> mais c'est le jour. Car lorsque le jour se lève, il ne fait pas de bruit, et réveille tout le monde. <rire> La terminette de la journée. Pourquoi le soleil est-il brutal en été? Je répète. Pourquoi le soleil est-il brutal en été? Hein, parce qu'il est chaud? Tu te rapproches. Essaye encore. Oh, parce qu'il est difficile de voir? Pas tout à fait. La raison pour laquelle le soleil est brutal en été, c'est parce qu'il donne des coups. Des coups de soleil! Hein? Ah!